Bien, bonjour à tous, il est presque l'heure, voire même il est déjà 11 heures et bienvenue donc pour cette visioconférence consacrée à un sujet universel et à la fois complexe, la retraite. Moi je suis Cyril Pierre, gérant privé à la gestion privée de Trustim Finance et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui madame Valérie Fauconnet, fondatrice, consultante du cabinet Fauconnet, donc spécialisé dans la protection sociale et la préparation de la retraite et des régimes de retraite en général. C'est une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Madame Fauconnet va s'exprimer une vingtaine de minutes pour faire un tour général des différents régimes de retraite et de la complexité aussi un petit peu de, de, de, de la préparation de la retraite, en tout cas la nécessité de l'anticiper, c'est vraiment le thème de cette conférence. Et moi-même, une dizaine de minutes, je présenterai trois exemples de capitalisation volontaire pour préparer la retraite dans un système fiscalement optimisé. Les micros vont être coupés. Nous vous inviterons bien sûr à nous poser des questions à l'issue de cette présentation. C'est l'objectif. Posez toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, on est ravi de vous accueillir. et Je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame Fauconnet bonjour à tous bonjour à toutes donc je suis ravie d'être là je suis donc Valérie Fauconnet je suis consultante en protection sociale et donc la gérante associée du cabinet Fauconnet que j'ai créé il y a une dizaine d'années je dirais que la, la marque de fabrique du cabinet on est adossé au groupe Sofraco qui est expert en protection sociale en France ce qui nous permet de bénéficier d'une formation et d'informations fort utiles sur le, le sujet que nous allons travailler aujourd'hui et vous présenter. Alors, la retraite, en quelques mots. Ah. Ah, ça marchait tout à l'heure, ça va remarcher. Voilà. Donc, mon cabinet, Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que la retraite En fait, j'aime à dire que c'est une équation à plusieurs inconnus et à plusieurs degrés, puisque on a pas mal de choses qui s'entre, comment dire, pas choquer parce que c'est un peu violent, mais qui sentre briques. C'est comme des briques, vous allez voir dans le précédent slide, voilà. Vous avez plusieurs étages, euh, puisque euh, la retraite en France est constituée d'un régime de base que nous, que nous connaissons tous et que nous visualisons très bien sur euh, le relevé individuel de situation encore appelé RIS, que l'on reçoit automatiquement entre 45 ans et 50 ans. Donc ça, ça touche la, le régime de base. Ensuite, vous avez un régime complémentaire, qui est au dos d'ailleurs de, de ce RIS, ou sur la deuxième page, qui lui, donc, on y reviendra tout à l'heure aussi en détail, dépend de votre régime de base et de votre profession, mais qui est la deuxième marche euh, donc, euh, du dispositif. Et enfin, vous avez le régime supplémentaire, fortement encouragé, je dirais, par par nos gouvernants ces, ces, ces dernières années, puisque c'est lui qui nous permet de compléter, d'adapter, d'ajuster et de préparer en fait une, une retraite. Parce que qu'est-ce que c'est la retraite C'est en fait notre revenu futur à partir du moment où on a décidé ben, de s'arrêter, bon, on a décidé, où on a l'autorisation de s'arrêter par l'administration. En fait, la complexité de notre système, qui est très bien fait, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup de régimes de retraite en France, plus d'une quarantaine. À l'intérieur de, de chacun de ces régimes, on a des différences que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais sachez aussi qu'en plus de ces 42 régimes, il y a des régimes spéciaux dont on entend beaucoup parler. Il y a des régimes pour, spécifiques aussi aux fonctionnaires, à certaines professions, ce qui complexifie, en fait, plus dans sa compréhension que dans sa technicité, le fonctionnement d'une retraite. Voilà. Pour essayer de rester simple, parce que c'est l'objectif de cette réunion, vous avez bien saisi régime de base. Votre régime de base est rattaché, c'est votre retraite de base que vous voyez là. Par exemple, pour la MSA, qui est la, les salariés de l'agriculture, ou de l'industrie, des commerces et des services, ça sera la CNAV. Vous avez ensuite une retraite complémentaire qui peut venir compléter, implémenter la, la retraite de base, d'accord, c'est pour ça que pour les salariés par exemple, CNAV peut s'orienter vers Arco argirc voire Ircontec. Ce n'est pas du tout, euh, comment dire, exclusif. Tout dépend en fait de la carrière que, que vous allez mener pendant un, un certain nombre d'années. on a mis pas mal d'exemples avec des, des professions effectivement, le personnel navigant de l'aéronautique civile, ça sera encore autre chose. Donc tout tout, tout, tout cela constitue, je dirais, l'origine le, le de base et l'origine complémentaire. Retraite de base, on en a aussi pas mal entendu parler pour les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les militaires, qui seront traités plus à point que par trimestre. On verra ça tout à l'heure. Les ouvriers de l'État, enfin, a... en fait, c'est l'histoire de, de, de, de la protection sociale en France qui a, je dirais, au, au, au fil du temps, au fil des années, constitué ce, ce, ces régimes de retraite. Alors... Je fais une petite aparté sur, euh, en tout cas, moi, à titre personnel, je suis rattachée, par exemple, à la Caisse des retraites des non-salariés. Et vous voyez qu'à l'intérieur de cette Caisse des retraites des non-salariés, on a une redécomposition euh, pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les avocats. L'ENIM, c'est encore… Donc là, c'est en dehors du SSI, mais c'est un, un système qui s'apparente aussi, euh, je aux, aux caisses des retraites des non-salariés mais un peu régime spéciaux, puisque les s'intéresse à, à tous les patrons pêcheurs embarqués, qui est un régime à part. Voilà, ce que, ce que j'essaie de, de, de vous dire dans cette première partie, c'est que tout va dépendre de votre régime de base et du régime complémentaire auquel vous êtes rattaché. Bien souvent, quand je discute avec des, des prospects ou des clients, on n'est pas trop intéressé, on n'a pas forcément envie de trop regarder, de trop comprendre, mais je dirais que c'est le début de notre histoire, et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, euh, on le verra tout à l'heure, à, à différentes parties de, de, de notre vie professionnelle. Pourquoi Parce que, vous l'avez compris, la retraite de base, la retraite complémentaire sont les socles de votre revenu futur. On a essayé de vous le représenter dans ce comparatif, euh, par prestation, puisque la complexité vient du fait aussi que les prestations ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que par type de régime, si vous êtes médecin, si vous êtes travailleur indépendant ou si vous êtes salarié, vous ne serez pas servi de la même façon. Ce qui euh, comment dire, euh, euh, est assez logique d'ailleurs, puisque vous pas, euh, le taux de cotisation de chacun de ces régimes ne sera pas le même. Pour les salariés, c'est par exemple plus ou moins imposé par les conventions collectives. Pour les travailleurs indépendants, ça sera euh, là aussi comment dire, orienté. Euh, indiqué par le code APE d'activité et la caisse à laquelle on a choisi votre expert comptable ou votre comptable vous a rattaché. D'où l'importance de, de bien se faire expliquer euh, par l'intéressé là où vous allez euh, être amené à aller. Et ensuite, par exemple, pour les régimes des professions libérales, euh, il y a encore des caisses qui sont un petit peu plus, je dirais, structurées un peu plus anciennes, qui leur permettent de, de, de se rattacher aussi de la même façon à une caisse de régime de base comme complémentaire à l'intérieur de chacune de ces caisses vous avez vous avez vous allez pouvoir être éligible en fait à un droit à retraite à taux plein alors là aussi on en parle beaucoup qu'est ce que ça veut dire euh, de disposer d'une retraite de base à taux plein euh, elle est assurée en fonction de deux critères de premier critère l'âge légal l'âge légal qui est autorisé par votre régime de base deuxième critère le nombre d'années cotisées, le nombre de trimestres cotisés. Et c'est ce, la combinaison de ces deux paramètres qui permettra de vous déterminer votre taux plein. Là aussi, très difficile de faire des généralités, puisque ça dépend de la carrière de chacun. Donc, bah, on, on, on étudie au cas par cas ce que, ce que l'on peut faire et, et comment on peut optimiser euh, tout ça au mieux pour que, pour que vous tiriez le meilleur revenu en fait, de, euh, de futur à constituer. Les modalités de calcul, là encore, ce qui peut expliquer certaines complexités, c'est que d'un côté, la valeur du point va être différente en fonction des trois régimes que nous avons évoqués ci-dessus. Les surcotes, les décotes ne seront pas forcément non plus les mêmes et pas forcément calculées de la même façon. Mais je dirais, pour essayer de, de rassurer et d'informer au mieux, la mécanique est un petit peu identique. Et notamment, ces dernières années, il y a eu une forte volonté de, de, de l'État de justement pouvoir euh, aligner, orienter le régime des, des salariés vers un régime à points qui existe déjà euh, au travers euh, le régime des professions libérales. Les modalités de calcul, je vous laisserai les, les étudier euh, plus, plus avant, euh, non, parce que c'est en fonction de, de, de, de, chaque, euh, de chaque RIS, relevé individuel de situation, mais au moins, vous avez des, des, des exemples concrets de, de, de formules qui vous permettent de, déjà de regarder pour vous ce qu'il en est. Là-dessus, il faut bien sûr être vigilant et compléter en fonction, euh, je dirais, de la situation particulière et, et des possibles majorations, minorations qui sont là aussi propres à, à, à chaque régime. J'ai voulu aussi vous alerter, vous informer sur ce qu'on a appelé euh, le, le, fameux, le, le fameux régime aligné. C'est un régime qui, qui est apparu, en fait c'est une synthèse de plusieurs régimes qui est apparue à partir du 1er juillet 2017, justement pour simplifier, parce que ça, ça, c'est n'est quand même pas forcément évident de, de, de, de bien tout liquider au bon moment. Donc, il y a eu une volonté en fait, de l'administration pour les générations euh, nées à partir de 1953 de garder un seul régime compétent pour liquider ses droits à la retraite de base, de prendre en compte la dernière, la dernière carrière comptabilisée dans son ensemble, gérée par le dernier régime de base. Euh, donc, euh, en fait, on n'a on plus besoin de, de retourner et de, de, de recontacter -re les, les différents régimes pour ceux qui ont eu plusieurs, euh, plusieurs régimes dans leur carrière un seul calcul de la pension, enfin calculé ou proposé par, euh, par le dernier régime, et un, donc une seule pension de retraite de base servie. Il faut savoir qu'il y, y a un certain nombre d'années, vous aviez plusieurs, chacun de vos régimes, vous faisiez des virements et vous versiez votre pension, ce qui était extrêmement compliqué, à la fois pour, pour gérer son budget et puis pour être sûr qu'on qu touchait bien le même niveau de pension par mois. J'ai fait un petit rappel justement de qu'est-ce qu'une retraite de base, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On part de votre salaire annuel moyen ou de votre revenu annuel moyen, on multiplie, alors ce que j'appelle le taux, c'est le taux de remplacement. C'est un, un paramètre très important puisque c'est lui qui, qui permet d'asseoir de, de, votre, votre revenu futur et qui se calcule, je dirais, pour chacun individuellement en fonction de sa carrière le tout multiplié par sa durée de cotisation d'assurance, c'est une assurance, la retraite, comme une assurance, une assurance santé, prévoyance, c'est le même principe, vous adhérez à un contrat d'assurance retraite sur la durée de référence, qui là ne nous appartient pas, qui est définie par l'administration et par chaque régime. Là, je suis rentrée plus dans le vif du sujet pour la, la caisse des, des professionnels libéraux, qui est une caisse que qui est justement intéressante puisqu'on on cotise des points, comme d'ailleurs le CNBF pour les avocats. Le nombre de points acquis chaque année est proportionnel, ça c'est très important, à la cotisation versée. C'est pour ça que c'est important, notamment quand on, on est indépendant et qu'on se dit « je paye beaucoup de cotisations sociales, je n'ai pas envie, je voudrais baisser ce niveau de cotisation ». Sachez quand même qu'il faut un minimum, euh, j'ai envie de vous dire, pertinent pour pouvoir prétendre ensuite à une cotisation de retraite décente. Si on ne cotise à rien, malheureusement, on a droit à rien au final. Donc ça, c'est important. C'est pour ça, d'ailleurs, que chaque régime décompose, en fonction de ses conditions et de ses modalités, des tranches les salariés l'ont vu récemment, on était en tranche A, tranche B, tranche C, on est passé en tranche 1 et tranche 2. C'est un petit peu pareil pour les professions libérales, c'est un niveau de point, pour les indépendants, c'est un niveau de point à atteindre qui permet d'être à l'optimum de la cotisation. D'où l'importance, effectivement, de, de se faire accompagner et de bien comprendre comment ça fonctionne. On parle aussi de points supplémentaires et de points rachetés. Il faut savoir qu'effectivement, par régime, des points supplémentaires sont attribués notamment pour les les, les les femmes qui ont eu des enfants. Alors pour le régime des professionnels libéraux, ça sera des points. Pour certains certaines certaines autres caisses, ça peut être des trimestres supplémentaires. Donc elles sont c'est comptabilisé. On prend aussi en compte. On a beaucoup de chance dans, dans notre pays quand on a eu une invalidité durant sa carrière professionnelle cela aussi ça nous permet ça nous permet pardon de, de, de bénéficier de, de points supplémentaires point à acheter, là c'est un petit peu plus tard je dirais dans la dans la dans la réflexion de la retraite c'est quand on a une visibilité d'un de, de, de, petit peu sur x années de ce qu'on a fait et qu'on a une interruption, plus ou moins brutale d'ailleurs, qui ne nous a pas permis de valider des trimestres, donc des points, on a la possibilité, sous certaines conditions, de pouvoir racheter des trimestres, ce qui peut être intéressant ou pas, en fonction de, de, de l'âge euh, auquel on, on, on se rend compte de, de cela. Le fonctionnement des trimestres aussi est important. Euh, pour moi, c'est un des enjeux de, de, de, de la retraite. Donc, bien avoir en tête le, les trimestres cotisés, les trimestres assimilés, et les trimestres pour majoration. Je vous ai tout écrit parce que le temps passe et je ne veux pas dépasser mon temps. Le fonctionnement des trimestres, là aussi gardez bien en tête les chiffres que je vous ai indiqués, à savoir par rapport au montant de rémunération, au montant de salaire, ce qui convient aujourd'hui en 2020 et 2021 pour valider un trimestre, ça c'est très important, surtout pour les indépendants. De, de, aussi pour les salariés mais les salariés c'est plus encadré je le répète par des conventions collectives donc c'est un peu plus rigide mais pour la salarié, il y a un minimum de, de, de rémunération à prendre à l'année qui est de, donc de 6090 euros pour valider ces quatre trimestres si on a moins on ne valide pas et donc on n'est plus éligible à, à un certain niveau de pension ça c'est important j'ai fait un petit aparté pour montrer la, la différence aussi des, des régimes puisque les fonctionnaires eux c'est calculé un petit peu différemment Enfin, je terminerai par la retraite au fil de la, de, de la vie. C'est un peu aussi ce qui anime mon quotidien. Euh, J'ai envie de vous dire que c'est à tout âge qu'il faut commencer à y penser. Euh, J'aime bien la, la tranche 35-44 ans pour déjà euh, comprendre comment fonctionne son si relevé individuel de situation, on se sensibilise. Vers 45 ans, on commence à se dire tiens, je vais quand même me mettre la, la tête dedans et essayer de bien de vérifier que tout est bon Donc, je vais essayer de bien comprendre. 50-60 ans on commence à régulariser les anomalies, parce qu'il faut le faire avec chacun des régimes, donc ça prend un peu plus de temps. Et à plus de 60 ans, ça devient pertinent de commencer à, à déterminer et valider la date optimale de son départ en retraite. D'où l'importance de garder tous ces justificatifs, notamment quand on veut euh, régulariser des anomalies. C'est important. Donc, c'est pour ça que j'aime ai, bien ce petit slide qui, qui permet de synthétiser en, en disant qu'est-ce que la retraite, je dirais que c'est un peu une photo de toute votre carrière, de tout ce que vous avez fait à différentes étapes de votre vie. Donc, ça peut valoir la peine, surtout en ce moment et surtout avec, euh, avec la richesse de notre régime, de le vérifier, de le régulariser. Pourquoi Pour l'optimiser. Bien sûr, ça sera en fonction de la réglementation euh, en vigueur euh, au moment où on liquidera, mais aussi de, des situations qu'on a pu traverser tout au long de sa vie. Donc, ça, c'est quand même euh, riche d'enseignements. Et ensuite, bah, bien sûr, de la calculer pour l'optimiser et de faire un, un bon travail. La mission de mon cabinet, ben, vous l'avez bien compris, c'est de vous accompagner sur ces différentes étapes de, de, de votre vie, de votre carrière professionnelle, qui passe par un bilan, une reconstitution de carrière, une projection, avec des solutions possibles. Euh, et là, je vais passer la main à mon partenaire Trusting pour justement euh, vous proposer des solutions. Merci beaucoup Valérie. et Je pense que si on veut résumer cette intervention et ses enjeux, in fine, c'est quoi On veut arriver à savoir à peu près, ou le plus précisément possible, grâce à Valérie Fouconet, quel sera son revenu une fois à la retraite. Et une fois qu'on a ce revenu déterminé, anticipé, estimé, Est-ce que ce revenu va suffire finalement à assurer mon train de vie et mon cadre de vie Le cadre de vie, c'est sa résidence principale, sa voiture, ses, ses loisirs. Et donc, est-ce qu'en face, j'aurai assez de revenus par ma retraite Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire le plus tôt possible À tous les âges de la vie, on peut se poser la question, comment je peux me constituer des revenus complémentaires. Et là, en effet, nous, Trustim Finance, société de gestion d'actifs, on va pouvoir intervenir dans le conseil sur des enveloppes fiscales, sur des supports d'investissement qui vont vous permettre, dans une épargne financière bien sûr, compte tenu de notre activité, à tenter de vous générer un revenu complémentaire. Et un revenu complémentaire, j'ai envie de dire, fiscalement, quel sera ce, ce niveau C'est-à-dire que euh, avoir un revenu brut, c'est important, mais quel est mon reste à vivre euh, Combien ce revenu sera réellement disponible Net de fiscalité. Euh, alors, en deux mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Trust Finance est une société de gestion indépendante, une société de gestion d'actifs euh, créée en, en 2000. Nous sommes un petit peu moins de 30 collaborateurs, 36 collaborateurs. Et nous gérons actuellement un peu plus de 720 millions d'euros pour la clientèle privée, mais aussi pour des institutionnels, des grands comptes et notamment quelques caisses de retraite. Nous sommes une société connue pour avoir une gestion différenciante, assez unique sur la place de Paris, puisque notre gestion est centrée sur ce que l'on appelle, nous, la satisfaction client, c'est-à-dire que nous choisissons les sociétés dans lesquelles nous investissons sur un critère. Qui est le taux de satisfaction de client et de savoir si les sociétés ont réellement une stratégie qu'on appelle orientée client. Tout simplement pourquoi Parce que euh, le client est responsable du chiffre d'affaires d'une entreprise et il y a forcément une corrélation entre euh, le taux de satisfaction de client et la performance financière d'une entreprise. Et pour illustrer ça euh, euh, très très rapidement, euh, voici par exemple quelques valeurs. Euh, bien connu chez Trust Team, mais que vous connaissez également très certainement, qui sont parmi nos valeurs favorites et sur lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients. Alors le sujet d'aujourd'hui, donc là voilà, pardon, l'équipe de gestion privée, nous sommes cinq interlocuteurs et même six, puisque nous venons de recruter une nouvelle collaboratrice qui est arrivée cette semaine. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore sa photo à l'écran, mais vous la verrez très bientôt. Donc, le sujet du jour, c'est de se dire, voilà, sur quel support de capitalisation je peux investir et qu'est-ce que je peux en espérer J'ai pris trois exemples, trois placements bien connus, l'assurance-vie, le PER, depuis la loi Pacte de 2019, et le PEA. Alors, ce que j'ai voulu montrer notamment ici avec l'assurance vie on va le faire aussi avec les trois autres les deux autres de supports c'est de se dire voilà si j'épargne et que une fois à la retraite je veux retirer par exemple 1000 euros par mois de ce placement quel va être mon revenu disponible alors l'assurance vie c'est c'est un placement préféré des français qui bénéficie d'une fiscalité avantageuse dès que le contrat a plus de 8 ans, puisqu'il permet sur la, sur la, la part imposable qu'on peut retirer, un abattement de 4 600 euros par an pour une personne fiscalement seule, ou 9 200 euros pour les couples soumis à imposition commune. Donc l'exemple que j'ai pris, euh, ça y est, je crois que cela revient. Excusez-moi, il y a eu un petit souci... Euh, alors, attendez. Je repartage l'écran. Voilà, ça y est. Euh, Excusez-moi. Donc, Prenons un exemple. J'ai versé, tout au long de, de l'histoire de ce contrat d'assurance-vie, 100 000 euros. Le jour où je décide de retirer 1 000 euros par mois, mon contrat vaut 200 000 euros. Un exemple assez simple, j'ai doublé hein, mon, mon capital par les, par les intérêts. Je vais donc retirer 12 000 euros par an euh, de ce contrat euh, qui vaut 200 000 euros. Comment je vais être fiscalisé et en quoi euh, l'assurance-vie est du coup intéressante Eh bien, euh, si je retire 12 000 euros par an d'un contrat qui a doublé, bah, ça veut dire que dans mes 12 000 euros, j'ai 6 000 euros de capital et 6 000 euros taxables. L'exemple porte sur une personne euh, avec une part fiscale dans son foyer donc 6 000 euros de part taxable, j'enlève mes 4 600 euros d'abattement auxquels j'ai droit parce que mon contrat a plus de 8 ans, je ne vais être imposé donc que sur 1 400 euros. Et la fiscalité, je vous l'ai calculée, euh, en tout, euh, vous aurez 1 211 euros euh, de fiscalité à payer, euh, qui comprend l'impôt sur le revenu sur 1 400 euros et les prélèvements sociaux, aujourd'hui 17,2 sur 6 000 euros. Ce que je veux montrer là, c'est que si... Dans cet exemple-là, vous retirez 12 000 euros, vous constituez 1 000 euros de revenus complémentaires à la retraite. Le revenu disponible pour vivre, pour assumer ce fameux cadre de vie et votre train de vie, ça va être 10 788 euros, c'est-à-dire quasiment 90 de ce que vous allez pouvoir retirer dans cet exemple de votre contrat d'assurance-vie, c'est de l'argent que vous allez pouvoir dépenser. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus Parce que souvent et c'est intéressant, il ne faut avoir, pas avoir l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, dans un patrimoine, on peut avoir de l'immobilier locatif. Si cet immobilier locatif vous rapporte, et tant mieux, aussi par exemple 12 000 euros par an de revenus fonciers, ça dépend de la fiscalité de chacun, mais globalement, vous allez quasiment abandonner 50 en fiscalité. C'est-à-dire que si vous retirez 12 000 euros de loyer brut, il va vous rester, en réalité, souvent toute charge payée, toute fiscalité payée un peu plus de 6 000 euros, mais guère plus que 6 000 euros. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est justement que le système de capitalisation de l'assurance-vie bah, vous permet, sur 12 000 euros, dans cet exemple, de conserver 90 pour votre train de vie. Hop, hop. Voilà. Et c'est à peu près pareil, vous le voyez, sur le PER bancaire ou le PER euh, assurantiel. Le PER, donc, le plan départ de retraite, le nouveau produit euh, que le gouvernement a lancé dans le cadre de la loi Pacte en 2019, et qui permet en fait d'avoir une déduction à l'entrée, c'est-à-dire en tant qu'actif, j'épargne sur ce PER et je peux défiscaliser mes cotisations, les versements que j'effectue, et je pourrais, c'est la grande nouveauté, c'est l'intérêt, sortir en capital comme je le souhaite. En une fois, mais c'est peu recommandé, mais dans cet exemple, vous l'aurez compris, on va faire le même exemple, je retire également 1000 euros par mois de mon PER, et même chose, j'ai investi 100 000, mon PER vaut 200 000 quand je suis à la retraite. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est la même chose, je retire 12 000 euros par an, la part taxable, c'est la même, j'ai 6 000 euros d'intérêt, 6 000 euros de capital. Là, il y a une subtilité, euh, c'est qu'évidemment, et c'est l'intérêt, euh, quand vous avez versé 100 000 euros tout au long de votre vie sur un PER, euh, et imaginons que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 41%, eh bien, vous aurez eu 41 000 euros davantage fiscal. Vous aurez déduit 41 000 euros de l'impôt à payer tout au long de ces versements. Ça, la subtilité, c'est que quand vous allez retirer le capital, au moment du retrait, ce capital qui a donné lieu à une bénédiction fiscale redevient taxable. Et bien souvent, et c'est là l'intérêt aussi quand même du PER, c'est que vous allez faire des versements en tant qu'actif avec bien souvent une tranche marginale d'imposition plus élevée que votre tranche marginale d'imposition quand vous serez à la retraite. Dans mon exemple, j'ai pris une tranche marginale d'imposition au moment des versements de 41 et une tranche marginale d'imposition de 30 Et là, j'ai fait un petit calcul. Quand vous allez retirer 12 000 euros par an de votre PER à la retraite, vous allez payer, alors ça peut paraître un peu plus, fort, vous avez payé 3600 euros de fiscalité et donc il va rester 8400 euros net pour vivre. Mais le net fiscal réel, il est différent parce que vous avez eu un avantage fiscal équivalent de 2400 euros par rapport à l'avantage fiscal que vous avez eu quand vous avez versé sur votre PER et la fiscalité que vous allez payer avec une tranche marginale inférieure, évidemment, cette fiscalité va être inférieure à l'avantage que vous en avez retiré. Et donc, en net-net, c'est ce que j'ai mis dans mon calcul, le disponible pour vivre retraité fiscalement, pas de jeu de mots sur la notion de retraité fiscalement, mais c'est 90%. Voilà, C'est à peu près la même chose en fait que, que l'assurance-vie. Et dans le troisième exemple, et je conclurai ma présentation avec celui-ci, c'est le PEA. C'est l'enveloppe vraiment idéale pour investir en bourse sur les actions européennes. L'intérêt, vous le connaissez probablement, c'est de bénéficier d'une exonération d'impôt à la sortie quand le PEA a au moins 5 ans. Alors, vous ne pouvez verser que 150 000 euros dessus, hein, c'est plafonné en échange de cet avantage fiscal. Néanmoins, dans le même exemple, j'ai versé tout au long de ma vie 100 000 euros sur un PEA. Le jour où je pars à la retraite, mon PEA, idem, est valorisé 200 000 euros. C'est le même exemple, je retire 12 000 euros par an de ce PEA. La part taxable de ces 12 000 euros, ben c'est pareil que dans les deux autres exemples, c'est 6 000 euros d'intérêt et de plus-value taxable. Ma fiscalité, quelle est-elle Sur les plus-values, ces 6 000 euros d'intérêt. Je n'ai pas d'impôt sur le revenu, c'est l'avantage du PEA. En revanche, bien sûr, j'ai quand même les prélèvements sociaux, ça, vous savez, on ne peut pas y échapper en France. Euh, alors, là, j'ai pris le taux maximum possible, c'est-à-dire 17,2%, qui est le taux actuel. La réalité est un petit peu moindre, hein, puisque le, euh, au niveau des prélèvements sociaux, le PEA bénéficie quand même de ce qu'on appelle la moyenne historique. Donc, on est, pour des PEA qui auraient, par exemple, aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, on est plus proche de 10, 11 en moyenne de prélèvements sociaux. Mais prenons l'exemple le plus défavorable aujourd'hui, 17,2. Et eh bien, vous n'aurez à payer sur ces 12 000 euros, dans cet exemple, que 1032 euros de prélèvements sociaux, en ayant retiré 12 000 euros dans cet exemple. Et là, le revenu disponible… Ben, il est quasiment identique, il est même légèrement supérieur. On est à 91,4 disponible. C'est-à-dire que j'ai retiré 12 000, je paye 1 000, eh bien, il me reste quasiment 11 000 euros pour vivre et donc financer euh, euh, mon niveau de vie, mon cadre de vie. Donc, ces trois exemples de capitalisation, on a coutume de dire et on entend souvent qu'ils sont optimisés fiscalement. Euh, je voulais vous montrer, ça veut dire quoi optimiser fiscalement ben, Ça veut dire que là, on a 90 de ce qu'on peut en retirer qui et vraiment de l'argent à dépenser quand on est à la retraite voilà, j'en ai euh, et nous en avons terminé je remercie encore une fois Valérie pour son intervention on voulait faire court on a fait un peu moins d'une demi-heure c'est parfait je pense et maintenant euh, je vous propose euh, de répondre à vos questions euh, alors je vais arrêter le partage d'écran je vais repasser en... en voilà. Hop, je me décale aussi un petit peu dans le champ de la caméra comme ça nous sommes tous les deux à votre écoute, et je regarde ici QNR, euh, je n'ai pas encore de questions, mais je vous en prie, n'hésitez pas à les poser. C'est toujours la première question qui est la plus, euh, la plus, euh, la plus longue à venir généralement. peut-être enlever leur... Euh, euh, si on parler, peut parler, on, enlève, on enlève les, les Alors oui, pour poser vos questions... Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, vous pouvez ici, il y a un icône avec une main jaune qui s'appelle ⁇ lever la main ⁇ Si vous souhaitez lever la main, je vous donne ensuite la, la parole. Alors, c'est vrai, on peut remettre tous les micros, mais généralement, on évite de le faire, ça, sinon ça met un peu trop d'écho. Euh, alors, ça y est, je vois une première question. Euh, alors, c'est une question... Pour, euh, Madame Fauconnet, euh, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer C'est le direct, ce sont les aléas du Wi-Fi, nous en sommes désolés. Euh, voilà, vous êtes toujours avec nous, je vous vois. Euh, donc, du coup, une question sur la pension de reversion. Voilà, comment euh, fonctionne-t-elle Est-ce que tout le monde y a droit Ou est-ce qu'il y a des fond, des limites, peut-être, de, de revenus C'est une très bonne question. Alors, le, le premier conseil à, à, à vous donner, à se donner, une reversion, ça se demande. Ce n'est pas automatique. C'est-à-dire euh, qu'en fait, la, le montant de la pension de reversion dépend, vous l'aurez bien compris, du régime de base auquel vous appartenez. Donc euh, il faut absolument en faire la demande, il faut savoir que c'est, je veux dire de façon très générale, hein, parce qu'il y a énormément de cas particuliers, euh, c'est en général conditionné à deux conditions. L'âge euh, du survivant, qui permet ou pas d'être éligible à cette pension de reversion, et euh, je dirais le, le, le montant minimum, puisque maintenant il y a un minimum et un plafond, on ne peut pas dépasser donc euh, voilà c'est les deux critères euh, à prendre en compte je me répète c'est l'âge du, du conjoint survivant ah oui d'ailleurs en disant le mot conjoint faut savoir aussi que dans certains régimes et pour la majorité euh, il faut être marié pour pouvoir par exemple prétendre à cette reversion donc l'âge du conjoint survivant est important et donc euh, le statut du, du survivant et euh, je dirais le, le, le plafond, puisque maintenant c'est sous condition, c'est plafonné un certain montant de revenus. Euh, ça ça s'explique dans la mesure où c'est euh, toujours dans, le, je dirais, dans la lignée de qu'est-ce que la protection sociale, c'est de permettre à, à, à chacun d'avoir un revenu décent, l'objectif n'étant pas de s'enrichir. Donc c'est pour ça que euh, nos, je dirais, nos, nos, nos caisses de retraite ont, ont mis un plafond pour pouvoir répartir un maximum de personnes et leur permettre d'avoir un revenu décent. Voilà très simplement ce que je peux vous dire sur, sur, cette, sur cette question des reversions. Alors, je vois une autre question que je vous lis en direct. Euh, bonjour, est-ce que le nouveau site Internet de la retraite mis en place prend en compte le régime de base plus les complémentaires ou seulement le régime de base alors, si on parle bien du régime de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, je vais m'en tenir à celui-là, la CNAV, oui, il prend en compte la retraite de base comme la complémentaire. Et en général, sur un relevé individuel, ce qu'on appelle un relevé individuel de situation qui sort quand vous avez créé votre compte, il y a entre trois et 5 6 pages, selon votre carrière, vous avez les deux. C'est-à-dire que le premier, vous voyez, tous les trimestres, ça sera le régime de base. Ça sera d'ailleurs plafonné, vous ne pourrez pas dépasser, euh, on peut anticiper d'ailleurs sur euh, peut-être une prochaine question qui est, vous verrez que c'est toujours le même montant, parce que là aussi le régime de base est plafonné à un plafond annuel de sécurité sociale, et quand vous retournez la feuille, de l'autre côté, est ventilé euh, ben justement le complémentaire qui dépasse ce plafond annuel de la sécu et qui est, tran qui est transformé en fonction de son régime d'appartenance, euh, en point euh, de tel ou tel régime. Donc oui, la réponse est oui. Une troisième question. Euh, bon, Bonjour, pouvez-vous repréciser l'avantage fiscal global phase de cotisation et phase allocation euh, comparée par type de produit euh, En phase de cotisation, alors, euh, on est face caméra, euh, alors, il n'y a pas d'avantage euh, fiscal sur les versements que vous effectuez, par exemple, sur un PEA ou sur une assurance-vie, en tout cas une assurance-vie de capitalisation. Les versements que vous pouvez effectuer ne sont pas défiscalisés. Les versements qui sont, on appelle défiscalisés aujourd'hui, qui vous donnent droit à une déduction de votre revenu imposable, ce sont les versements que vous pouvez effectuer, donc dans l'exemple que j'ai mis sur le PER, le plan d'épargne retraite, ou si vous avez d'autres produits déjà existants, comme les Madelin pour les travailleurs non salariés, et régime madeleine, où le régime PERP aussi, son préfond pour les fonctionnaires et PERP pour les, pour les salariés, dans la limite en fait, de 10% de votre revenu imposable annuel, euh, j'ai euh, 50 000 euros de revenu imposable à l'année, je peux donc placer verser 5 000 euros sur un régime PERP, par exemple, si je suis salarié ou, euh, ou PER, euh, et ces 5 000 euros seront bien déductibles de mon revenu imposable, donc si je suis imposé à 41%, enfin, ça dépend de son, son régime ou de son foyer fiscal, mais si je suis imposé à 30%, 3 x 5, 1500 euros de, de, de déduction fiscale. Euh, ensuite, à la sortie, euh, euh, l'avantage fiscal à la sortie, euh, on va plutôt le retrouver donc, sur l'assurance-vie et sur le PEA. PEA, on est exonéré des plus-values quand on sort, L'assurance-vie n'est euh, pas complètement exonérée d'impôts sur le revenu. En fait, ça va surtout dépendre du montant de plus-value qu'on va sortir chaque année. Idéalement, on reste proche de l'abattement de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un, un couple soumis à imposition commune. Et même si on dépasse, euh, bon, là, il y a une fiscalité. Euh, mais à la sortie, euh, le PER, par exemple, ou le PERP, alors c'est un petit peu différent parce que le... Le PER pourrait donc sortir en capital, et en fait, si ce capital a donné lieu à une déduction fiscale au moment de la phase d'épargne, au moment de la constitution de l'épargne, quand vous ressortez ce capital qui a bénéficié d'un avantage fiscal, vous êtes refiscalisé sur ce capital. Le PERP, c'est un petit peu différent, vous pouvez sortir 20% en capital et le reste en rente, en rente viagère, donc ça c'est l'assureur qui calcule la rente, et la rente est fiscalisée, en fait, vous, êtes, vous devez là, il y a un petit abattement quand même sur… 10% sur cette rente, mais vous devez bah, vous repérer de l'impôt sur le revenu euh, sur cette rente. Voilà. Idem pour, pour le majeur. Voilà, je je, je vous répondu à la question. Alors, il y en a d'autres des questions. Euh, merci pour cette synthèse très claire. Selon vous, pourquoi s'adresser à votre cabinet plutôt qu'aux banques, assurances et autres organismes concurrents Question Bon. Ah ouais, et puis je connais l'émetteur en plus donc merci Frédéric euh, pourquoi, euh, pourquoi s'adresser euh, au cabinet j'ai envie de dire tout simplement parce qu'on est indépendant et euh, ce, qui, ce qui nous motive c'est votre satisfaction et faire en sorte que vous ayez le, le revenu que vous nous confiez en entrée donc euh, comment je peux vous dire ça euh, c'est l'intérêt client avant tout et ce n'est pas placer un produit euh, bancaire ou assurantiel euh, du moment, parce que c'est la promo du moment. Et que bien souvent en France, moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est qu'on pense plus à, à optimiser euh, des, des produits euh, que de trouver une solution pour, euh, pour euh, notre client, euh, qui en l'occurrence, euh, c'est vous qui nous écoutez. Donc euh, voilà, je pense qu'en étant indépendant, c'est notre compétence et, et notre confiance que que vous achetez et donc nous, on a à cœur d'aller jusqu'au bout avec vous pour vos intérêts, sans pour autant avoir d'autres pressions euh, que celle de vous satisfaire. Alors, comment arbitrer entre rachat de trimestre et se constituer sa propre épargne volontaire euh, En clair, voilà, quel serait ou dans quel cas Alors ça peut être très variable, et dans quel cas il est peut-être intéressant de racheter des trimestres euh, Ça, c'est une question souvent qu'on entend, c'est vrai. Oui, euh... alors, euh, c'est une bonne question. C'est assez technique. Le, le rachat de trimestre, en fait, il euh, y a deux possibilités. Euh, alors, je m'étais notée parce que c'est souvent une question qu'on pose. En fait, dans les rachats de trimestre, en régime de base, euh, vous avez le rachat, soit ce qu'on appelle le rachat Fillon, ou le rachat Madelin. Et en fait, euh, les conditions pour être éligible à ces rachats ne sont pas les mêmes. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fonction de votre carrière et en fonction du régime euh, auquel vous appartenez, euh, on, on, on détecte, euh, je dirais, une pertinence et qui, qui, qui nous fait dire que euh, c'est intéressant ou, euh, ou non. Ça, c'est la première, euh, la, la première, euh, comment dire, la, la, la, la première euh, limite à regarder ensemble. Par exemple, le, le, le rachat fillon, euh, rachat de trimestre, il est encadré, on est limité à un nombre de trimestres, en l'occurrence 12 trimestres sur 3 ans. C'est important parce qu'en plus, euh, il, y a des, il y a un coût à ce rachat de trimestre, bien évidemment, euh, qui va varier, si je la fais très simple, en fonction du taux de cotisation que vous allez demander et de la durée de cette cotisation. Tout simplement pour vous dire que euh, rachat Fillon, rachat de trimestre pour études longues, voilà, c'est une condition d'égibilité. Et surtout, c'est important, euh, on, on aura la possibilité de voir dans votre relevé individuel de situation qu'effectivement, vous avez eu des, une interruption, vous avez fait des études longues de médecine, que sais-je, d'ingénieur très longue, ce, ce qui explique ce, ce trou de trimestre. Et dans ces cas-là, on peut faire ce rachat. Euh, et puis, il faut savoir que le... le c'est assez encadré en France euh, ces, ces trimestres. Il y a un coût euh, selon un comme un barème de l'imposition. Donc euh, voilà, ce sont des éléments qui nous permettent d'arbitrer de, de, euh, telle solution plutôt qu'une autre. Intéressant aussi pour les indépendants, le rachat Madelin euh, sur les caisses des indépendants. Là aussi, euh, il, faut, il, y a, il y a des conditions à respecter. Il y a, il y a des plafonds et des, j'ai envie de vous dire, des, un timing. Euh, Ce n'est pas en toute fin de carrière, quand je vais avoir 60 ans euh, et que je vais me rendre compte que dans, les années, euh, dans mes années, euh, aux alentours de mes 45 ans, il me manque des trimestres que je peux en racheter. Non, pas du tout. Ça se fait au fil du temps, là aussi, dans, dans un souci d'équité et de se dire qu'il y a eu une, une interruption euh, soudaine, imprévue, qui fait que notre assuré a été lésé. Donc, euh, on peut racheter euh, donc dans, un certain, dans un certain timing et pendant, euh, pendant un certain temps, et seulement quatre trimestres d'ailleurs pour, pour le rachat Madeleine, euh, pour compenser. Voilà. Donc, c'est toutes ces, ces hypothèses et ces paramètres qu'on étudie ensemble qui nous font dire ou pas que c'est intéressant de racheter des trimestres. Et de façon très opérationnelle, euh, pour faire des, des bilans retraite régulièrement, euh, j'ai souvent cette question, elle est souvent intégrée dans l'étude, elle n'est que très rarement, je crois que je l'ai activée qu'une seule fois euh, pour une cause d'invalidité euh, qui fait qu'il y a une interruption euh, brutale de cotisation. Voilà, j'espère que c'était clair. Très clair. Ça veut dire que dans la plupart des cas, il vaut mieux euh, utiliser éventuellement ce, ce capital pour... Euh... Euh, abonder de l'épargne ou réaliser un placement oui. qui générera ses propres revenus. Exactement, oui, oui, c'est important Donc, par rapport à ce que vous disiez exactement. Oui, tout à fait. Merci. Euh, « J'ai cru comprendre que je pouvais transférer mon PERP vers un PER ». Alors, en effet, euh, tout à fait, euh, c'est euh, une des mesures phares hein, du, du, de la loi Pacte de 2019 c'est la possibilité, en fait, c'est l'objectif premièrement déjà de créer un seul outil qui est le PER euh, sur lequel euh, on peut à la fois faire des versements volontaires, transférer de l'épargne retraite déjà existante type Madeleine PERP et même adjoindre euh, tout ce qui peut être euh, régime article 83 euh, ou épargne, épargne salariale. L'objectif, c'est de simplifier. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un choc de simplification parce que ce n'est quand même pas si simple. Mmh. Mais ce qui est simple en effet, euh, c'est tout simplement d'ouvrir un PER euh, et de se dire euh, je vais transférer mon PERP dessus ou mon Madelin dessus. Pourquoi Parce que une fois à la retraite, je souhaite avoir la main sur ce capital. Euh, souvent, euh, les contrats Madelin ou contrats PER, alors, qui gardent quand même quelques avantages. Hein, on ne peut pas retirer les rouges dessus, bien sûr, mais euh, Souvent, l'écueil qui était fait à ces placements-là, c'est que la sortie était en rente. Quand un assureur transforme un PERP ou un Madelin en rente, il doit sécuriser ce capital et il s'engage à vous verser jusqu'à… Enfin, ça il fait ses petits calculs de son côté, mais il s'engage à vous verser une rente minimum, enfin, plusieurs types de rentes, mais il a une obligation de sécuriser. Donc, bien souvent, en plus, ce capital est transformé en rente en étant ensuite placé sur des actifs peu risqués, non Aujourd'hui, les taux sont tellement bas que la probabilité que la rente évolue favorablement ou augmente est quand même relativement faible. Vous êtes à 0% de rendement sur les obligations souveraines voire les taux négatifs, au mieux 1%, voyez, la rente ne va pas avoir beaucoup de chances d'augmenter. De, de, de, de, Le PER vient changer tout ça, puisque si je transfère donc mon PERP et mon MADELIN sur un PER, je pourrais, en fait, et on l'a vu dans l'exemple, décider de ce que j'allais retirer tous les mois, tous les ans, c'est vous qui euh, allez avoir la main sur, euh, la, sur votre PER pour en retirer ce que vous voulez, quand vous voulez. Et surtout, ça veut dire que vous continuez à le gérer, ou à le faire gérer, en l'occurrence. Euh, donc, vous, vous pouvez aussi espérer, même une fois que vous commencez à retirer du PER du capital, euh, les fameux 1000 euros par mois de notre exemple, euh, bah, le capital qui est toujours sur le PER continue à être géré. Et là, selon un niveau de risque que vous déterminez avec, avec votre gérant, défensif équilibré ou, ou dynamique. Donc oui, non seulement on peut transférer un PERP sur, ou un Madelin sur un PER, mais euh, on s'offre par là même une option qui est de disposer de son capital qui n'existe pas sur les Madelins et les PER. Alors, il y a encore une autre question, c'est un sujet, on l'a dit, universel et complexe. Alors, bonjour, je souhaite ouvrir un contrat à retraite. Pour cela, j'ai vu que je pouvais verser environ 15 000 euros, cotisation année en cours, plus les trois dernières années dont je n'ai pas profité. Oui, en effet, si, euh, c'est 10 de ces revenus, mais si vous n'avez pas versé les trois années précédentes, vous pouvez cumuler en une fois, en gros, quatre années, l'année N et les trois années précédentes. Question, suffit-il de verser 15 000 euros sur le contrat à retraite ou y a-t-il des formalités à remplir, déclarées, pour utiliser les plafonds de cette dernières années euh, bah, c'est l'administration fiscale en fait qui, qui vous met sur votre avis d'impôt ce que vous pouvez verser une année n donc ensuite quand vous, vous allez faire un versement sur un produit retraite qui vous permet de défiscaliser ces 15 000 euros vous allez avoir la petite case à cocher bah, j'ai versé 15 000 euros qui donne droit à une déduction euh, sur mon revenu imposable et comme c'est même l'administration fiscale qui a dit que vous pouvez le faire eux ils vont matcher les deux c'est à dire, ils vont dire bah, voilà, Monsieur pouvait verser 15 000 euros. Ah bah tiens, ça correspond au plafond maximum. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que de cocher la bonne case dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. C'est une formalité, oui, à remplir, mais qui se fait au moment de sa déclaration de l'impôt sur le revenu. Je me permettrai juste de compléter, Cyril. En fait, il faut aussi. Je l'ai vu c'est une, une de mes clients qui m'a sensibilisé à ça, au moment de la, de la réception de l'avis déclaratif, bien vérifier qu'ils ne se sont pas trompés de case. Parce que, voilà, c'est comme vous l'avez très justement dit, il y a la partie déclarative que moi je fais et je donne le montant, et vous allez recevoir sur votre avis d'imposition, euh, bah de toute façon, la trace de cette déclaration. Surtout, regardez bien, c'est dans la bonne case. Parce que là, en l'occurrence, on a vu que ça s'était mis juste en dessous et je crois qu'elle faisait un don, c'est ça qui l'a interpellé, ou sa pompiers ou je ne sais plus, enfin bref, ça l'a interpellé. Donc voilà, vérifier à la fois et l'entrée et la sortie, comment c'est formalisé par l'administration fiscale, parce que c'est de plus en plus des machines qui font le boulot et il peut y avoir des surprises. Euh, une autre question, à partir de quel montant de salaire ou de revenu je ne touche plus ma retraite euh, ou est-ce que c'est une question à partir de laquelle cest euh, Est-ce qu'il y a un plafond de cotisation C'est ça ou... okay. euh, ah. euh, Pardon, à, à partir de quel moment de salaire ou revenu, je ne touche plus Je ne touche pas plus Ah, c'est ah. peut-être sinon le cumul emploi-retraite. Est-ce est que on, si on continue par exemple à toucher des revenus à la retraite, d'être salarié, ça peut arriver à la retraite Est-ce que ça peut venir par exemple minorer euh, la pension retraite J'ai le droit par exemple à 2000 euros de retraite, et je vais continuer à être salarié à toucher 3 000 euros. Est-ce que ma pension de 2 000 euros pourrait être diminuée Oui, ça pourrait. C'est un petit peu technique, ah oui. mais c'est une bonne question. Si c'est sur le cumul emploi retraite, oui, euh, il y a deux types de cumul emploi retraite, un classique et un libéralisé. Donc, euh, il faut effectivement euh, regarder la, le statut, déjà. Si vous êtes salarié aujourd'hui, juste à euh, liquider votre retraite en tant que salarié, vous ne pourrez pas reprendre... Un travail de salariés à la retraite même en cumul emploi retraite il faudra changer de statut puisque justement il faudra quelque part interrompre les cotisations à l'ancien régime ensuite il faut effectivement regarder dans quelle mesure c'est intéressant par rapport au niveau de pension puisque certains régimes notamment pour encadrer ça, vous demande aussi de continuer à cotiser sur, sur le régime retraite de répartition de l'ensemble. Donc, euh, là aussi, il y a un arbitrage à faire et une petite étude pour vous conforter dans, dans le choix de, de dire effectivement à partir de quel montant de salaire ou de revenu euh, je, je peux continuer à, à faire du, du cumul emploi retraite. Voilà. Merci. Euh, comment sera géré mon PEA euh, Alors, une question, euh, gestion d'actifs. Euh, bien un PEA, vous pouvez donc en détenir un, un par personne. Et soit vous le gérez vous-même, en effet, euh, si vous aimez ça et que vous avez les compétences et l'envie de le faire, euh, soit vous pouvez en déléguer la gestion. Euh, Là, voilà, c'est notamment, euh, bien sûr, l'activité phare, la gestion de sous mandat, c'est l'activité de la gestion privée de, de Team Finance. Donc, on le gérera euh, bah, dans le cadre réglementaire déjà, bien sûr, en action européenne, c'est obligatoire, et dans un mix au PCVM, fonds commun de placement et titres vif. Et il sera géré aussi en fonction de, quand même de votre appétence au risque. Alors, il faut accepter dans un PEA, prendre pas en action par définition, il faut accepter le risque action mais bien évidemment, aussi en fonction de son âge ou l'appétence au risque de chaque client, on va s'adapter, on va individualiser la gestion, notamment par rapport au taux de liquidité, c'est-à-dire la part qui sera... Non investi, non investi parce qu'on saura que vous aurez envie de retirer tous les mois ou tous les ans de l'argent de votre PEA. Par exemple, tous les mois, 1000 euros, c'est qu'il faudra garder un, un socle de liquidité important pour assurer vos retraits. Et puis aussi, voilà, en fonction du risque, et puis en fonction du momentum, c'est-à-dire que les différentes phases de marché en bourse, évidemment, et que par conséquent, il y aura des moments où, on, sera, on aura plutôt envie d'être investi pour vous dans votre PEA à 95, voire 100 en action et à d'autres moments de réduire ce risque, peut-être à 60, 70, 75 investi parce qu'il faut garder des liquidités après, par exemple, un fort rebond. notamment Le rebond qu'on connaît actuellement, qu'on connaît depuis déjà quelques, quelques temps, depuis le mois d'avril dernier, voilà, de, de, de sécuriser un petit peu les, les bénéfices. Au-delà des calculs de retraite que vous assurez, des placements que vous recommandez, c'est une question pour, pour Valérie, êtes-vous aussi conseil en santé, prévoyance et dépendance euh, au moment de ma retraite euh, Ce sont des postes à prendre en compte, en effet. fait. Oui, complètement. Alors, oui, le cabinet, euh, en fait, il y a trois piliers en protection sociale. Il y a la retraite, la prévoyance et la stratégie de rémunération. Et J'aime à dire que les trois se parlent, ils sont complètement interdépendants. Donc, la question est bonne puisque la prévoyance, dans la prévoyance en France, il y a la mutuelle et il y a ce qu'on regarde un petit peu moins, la prévoyance lourde. La dépendance euh, n'est pas encore, euh, ne fait pas partie, même si on en parle, mais j'ai peu d'espoir avec ce que, la crise que nous traversons, que ce pilier, ce nouveau pilier soit, soit comment dire, actualisé euh, à au moyen terme. La dépendance est encore autre chose, puisque là aussi, c'est une préparation de, de, de prévoyance plus lourde. Donc oui, on, de façon très opérationnelle, oui, on s'en occupe. En revanche, quand on est à la retraite, au moment de la retraite, pour la partie prévoyance, euh, j'ai envie de vous dire que c'est trop tard, puisque quand vous partez à la retraite, vous passez du statut, même qui n'est pas très joli, de actif à inactif même si euh, ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a plein de retraités qui sont très actifs, voire plus actifs que des, que des actifs, mais ils sont considérés au sens administratif comme retraités. Donc, la prévoyance, ça ne peut, je dirais, aujourd'hui, euh, ce qui est disponible, ça sera du capital d'essai pour protéger sa famille, s'organiser, je dirais, dans son cercle privé. Alors que la prévoyance au sens propre, au départ, c'est par rapport à son activité professionnelle. La dépendance. Euh, les caisses de retraite s'y penchent de plus en plus puisqu'elles voudraient que ça soit opérationnel justement au moment où on part à la retraite, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin de ce type d'assurance mais il faut le faire pendant qu'on est actif voilà. et la santé bien sûr ça nous suit euh, tout au long de notre vie donc oui c'est intéressant et je conseille de remettre régulièrement euh, en concurrence ces contrats santé Alors nous sommes proches de conclure il nous reste encore 4 minutes euh, par rapport à, à l'heure euh, euh, nous avions prévu euh, Une question complément, une dernière question. Euh, hum, hum. Ah oui, y a-t-il un plafond de revenus à partir duquel je ne cotise plus pour ma retraite Donc à partir euh, duquel, un plafond de revenus à partir duquel euh, ça n'augmentera plus ma retraite euh, Alors comme ça, en quelques mots, euh, oui alors, plafond, moi, je, veux dire, je préfère dire optimum. Euh, oui, puisque euh, les niveaux de rémunération sont plafonnés par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale. Un PAS, jargon, qui veut dire plafond annuel de la Sécurité sociale, 41 136 euros en 2020 comme en 2021. Euh, quand vous, vous en touchez, vous, vous avez un plafond, deux plafonds, trois plafonds, en fonction de ce niveau de rémunération, ou même en dessous, mais... Au-dessus d'un plafond, vous allez passer obligatoirement en complémentaire. Donc, quelque part, euh, bah oui, vous allez plafonner. Et pour être à l'optimum, ça peut être effectivement, c'est pour ça que c'est le troisième pilier de, de, de, de notre expertise, de regarder l'impact que ça aura. On a des logiciels pour ça par rapport à votre rémunération à vous, votre stratégie de rémunération. Notamment quand on approche euh, bah, justement de l'âge de la retraite, ça peut être intéressant de le piloter aussi, d'augmenter pour augmenter ses cotisations ou de diminuer son niveau de rémunération en fonction des, des cotisations que nous aurons déjà acquises tout au long de, de notre carrière. Merci. Et je crois que nous avons une dernière question pour conclure. Euh, Peut-on bénéficier des mêmes avantages en complément du PEA avec un PEA-PME Eh bien, la réponse est oui, puisque euh, donc le PEA-PME investit sur les petites et moyennes entreprises euh, petite et moyenne valeur, euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, ça reste des sociétés cotées en bourse, euh, donc elles ne sont pas des micro-entreprises euh, non plus. Euh, C'est euh, un avantage qui vient se cumuler en effet avec le PEA. Si vous avez, vous avez versé pardon, 150 000 euros sur un PEA, vous pouvez encore verser 75 000 euros de plus, donc 225 000 euros au total, donc 75 000 euros de plus à travers un PEA-PME. Et de la même façon que le PEA est exonéré. Euh, d'impôts de plus-value après cinq ans, euh, le PEA PME bénéficie exactement de la même, euh, enfin, du même pardon, avantage euh, fiscal. Donc si vous retirez également d'un PEA PME, vous ne paierez pas d'impôts sur le revenu que les prélèvements sociaux. Donc euh, l'exemple que l'on a pris pour le PEA peut évidemment euh, être vrai et il est vrai aussi pour le PEA PME. Voilà, je crois que nous en avons euh, terminé. Euh, merci. Euh, à tous pour, pour votre attention, pour ces questions très intéressantes. Et puis, Valérie Fauconnet et moi-même sommes bien sûr à votre disposition si vous souhaitez approfondir divers sujets. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.